Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous sur WEO pour ce débat avant le premier tour des élections législatives ce dimanche 12 juin. Rendez-vous important pour ce scrutin. Un débat coanimé avec Mathieu Delcroix, bonjour, journaliste bonjour. à la Voix du Nord. Il est temps bien sûr de présenter nos trois candidats pour ce débat. Hugo Bernalicis, bonjour, merci bonjour. beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le député sortant et candidat NUP, NUPES, on va dire NUP, Comme dans êtes. la deuxième circonscription du Nord. Merci. Bonjour également à Violette Spilbou, merci bonjour. beaucoup. D'avoir répondu à notre invitation. Euh, candidate ensemble, et vous portez eh bien les couleurs de la majorité présidentielle dans la 9e circonscription du Nord. Merci à vous. Merci. Et puis, notre troisième candidat, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Amine Elbaï, j'ai de 26 ans, juriste Bonjour. en droit public. C'est votre première candidature, d'ailleurs, et vous défendez de votre côté les Républicains dans la 8e circonscription du Nord. Commençons par la première thématique. Entre nous, premier sujet, je dirais même gros sujet, nous allons débattre de la. Sécurité. Quelles sont donc les propositions en termes de sécurité Parlons-en, Mathieu Delcroix, avec nos, nos croix candidat et donc c'est une thématique forte dans cette campagne. Oui tout à fait et avant de détailler vos positions, je voudrais qu'on revienne sur une phrase qui fait un peu polémique depuis lundi euh, elle a été prononcée par, par Jean-Luc Mélenchon après la, la mort d'une femme lors d'un euh, contrôle de police à Paris et visiblement un, un refus d'obtempérer, euh, l'enquête est encore en cours cette phrase c'est la police tue alors euh, les réactions s'enchaînent depuis le début de semaine, vous Hugo Bernalissi qui vous êtes spécialisé depuis 5 ans à l'Assemblée sur la question de, de police, de justice, qui connaissait bien cette matière quand vous avez entendu cette phrase, est-ce est-ce que vous avez acquiescé ou est-ce que vous avez estimé que votre patron était allé trop loin oh ben, J'ai évidemment acquiescé parce que c'est tout à fait factuel. La police tue. La question n'est pas de savoir si elle tue ou si elle ne tue pas. C'est si elle est dans le droit de le faire, dans le cadre juridique légal qui permet de le faire ou non. C'est ça le, le, le débat qui est, qui est devant nous. Et moi je, je, je <coughs> souhaite qu'il euh, y ait le moins de morts possibles dans le pays par les armes à feu des policiers. Rappelons quand même tout de même que les principales victimes des armes à feu des policiers sont d'abord les policiers eux-mêmes. On est à quasiment 30 suicides dans la police nationale depuis le début de l'année, et l'essentiel de ces suicides est par arme à feu. Il ne faudrait quand même pas l'oublier. Ce n'est pas neutre d'avoir une arme à la ceinture, évidemment, pour soi-même et pour les autres. Et puis là, les circonstances de la mort de cette femme, vous dites un refus d'obtempérer, mais ce qui est quand même... Frappant, c'est que c'est pour l'instant la passagère qui est, qui, est, qui est décédée. Le conducteur, lui, est encore hospitalisé, dans un état grave, certes, mais je, je, je me demande comment on peut faire un refus d'obtempérer quand on est passager d'un véhicule est-ce que cela mérite-t-il la mort Je pense que le bon sens commande de se dire que non, personne ne mérite de mourir dans ces circonstances, donc ça doit interroger, et oui, le débat est légitime sur, sur le sujet. – Notez d'ailleurs que la famille de cette jeune femme, malheureusement, décédée, a porté plainte contre le conducteur qui a refusé d'obtempérer. La police tue beaucoup de critiques en termes de généralisation de la police qui tue, alors que d'abord, elle devrait protégés. Euh, réaction Violette spibou bah. avant qu'on entame bien sûr euh, vos propositions, ce qui est important sur la sécurité. Une réaction bien sûr, ensuite, celle une, une réaction Baye. à ce que dit euh, M. Bernal ici. Là on voit déjà dès le début de ce débat l'opposition euh, fondamentale entre les valeurs que nous défendons pour la majorité présidentielle et celles de NUPS. Euh, Aujourd'hui on a un leader de, de NUPS qui euh, attaque la vision républicaine de la protection euh, et des forces de l'ordre. Oui on a des faits tragiques, on a une jeune femme qui est décédée dans des circonstances effectivement euh, complexe, sur lesquelles il doit euh, y avoir la lumière, mais c'est pas le travail d'un responsable politique de faire l'enquête, c'est le travail de la justice. Et nous, nous souhaitons qu'il n'y ait ni présomption de culpabilité, ni présomption euh, autre, euh, publique, avant que l'enquête euh, ait eu lieu. Et donc, euh, attaquer les forces de l'ordre, c'est quelque chose que fait Jean-Luc Mélenchon de façon régulière depuis le début du quinquennat, c'est attaquer les valeurs de la République, et moi, aujourd'hui, je le redis, comme le dit euh, la première Ministre Elisabeth Borne, comme le dit le ministre de l'Intérieur euh, Gérald Darmanin, nous soutenons euh, nos forces de police qui ont un métier difficile, qui sont armées parce que nous donc avons vous les une menace vous terrorique. les excusez en la circonstance Ne me provoquez pas avec des mots je, comme cela. Je vous dis -ce que c'est à, à la justice de juger. Ce n'est pas euh, un tribunal populaire. Ce sont populaire. Paroles vous, qui vous faites des paroles Vous faites des paroles qui apportent déjà un jugement sur une situation que vous ne connaissez oui, pas. Oui, parce que ça fait vous quatre, quatre mois mois, madame. Vous n'y étiez morts pas. Et donc vous n'avez pas à juger à la place de la justice. S'il vous plaît, il y a deux points de vue diamétralement opposés. On va écouter aussi eh bien, euh, le si point de vue. – que ce soit un point de vue, mais… <rire> – Chacun, en tout cas, son avis, On, autant qu'on puisse écouter tout le monde. D'ailleurs, Amine Elbaï, vous qui défendez les, les valeurs des Républicains, euh, votre réaction par rapport euh, à, à, ce, à ce fait divers qui est devenu euh, médiatiquement euh, très important actuellement ?– Les propos de Jean-Luc Mélenchon sont une honte. C'est une honte pour la République française et les propos de M. Bernalitis sont également honteux. Et quand on tient de tels propos, eh bien on est disqualifié pour devenir représentant de la nation. On est disqualifié pour devenir Premier ministre de la République française. La République protège, la République ne tue pas. Vous parlez de légitimité tout à l'heure. L'État a le monopole de la violence légitime. S'agissant de la responsabilité pénale, il reviendra à la justice de notre pays de déterminer librement la responsabilité pénale des policiers. Je tiens juste à rappeler que les policiers en question ont fait l'objet d'une garde à vue à l'IGPN. Rappelez que nos forces de l'ordre font un travail remarquable, que la police française est l'administration la plus contrôlée de France et que nos policiers sont hyper contrôlés, surcontrôlés. Quand il y a des dérives il faut évidemment les dénoncer et la justice est présente, la justice sanctionne, mais mettre sur le dos des policiers qui n'ont fait que leur travail dans cette affaire. Ils ont répondu à un refus d'obtempérer. Eh bien, c'est finalement renverser ici la loyauté administrative. C'est surtout mettre sur le dos de policiers qui n'ont fait que leur travail la responsabilité de, de la montée de la violence dans notre pays. La, la, la montée de la violence dans notre pays, évidemment, elle, elle peut s'entendre aujourd'hui par le climat social que nous traversons et nous aurons l'occasion d'en débattre juste après. Mais mettre sur le dos de pauvres policiers qui n'ont fait que leur travail. Que tuer une passagère d'un véhicule. faire véhicule. Monsieur, faire son travail. Monsieur Bernalicis, Les policiers ont droit, ont droit, à droit, la présomption d'innocence. Ils ont été, ils ont été relâchés Personne libres. Morte, hein, ça, ils ont été relâchés libres. Ils ont été. Mais vous savez, c'est ce que cherche la France Insoumise depuis 5 ans. Ils cherchent à nous mettre dos à dos. Ils cherchent ah oui, à entretenir bon, ça, la peur dans, dans les quartiers. Regardez hier. Hier, pas plus tard qu'hier, vos confrères de la Voix du Nord ont relevé que dans ma circonscription, M. Guiraud, parachuté de la région parisienne, a comparé l'intervention des policiers dans le quartier de l'Alma à Roubaix aux croisades. C'est ce que cherche à faire la France Insoumise. C'est nous mettre doigt d'eau, c'est nous opposer et c'est toujours et en permanence remettre la faute sur les policiers qui ne font que leur travail. Aujourd'hui, la vérité, c'est que la police ne peut plus intervenir dans certains quartiers parce qu'ils sont menacés, parce que les, les, les, les dealers ont repris le contrôle de certains quartiers. Eh bien, nous, chez les Républicains, nous redonnerons toute notre confiance aux policiers pour qu'ils puissent faire leur travail. Amine Elbaï, merci. On a pu donc vous entendre hein, sur euh, ce douloureux fait divers. Euh, il est important également, Mathieu Delcroix, qu'on puisse vous entendre aussi sur vos propositions en, en termes de, de sécurité. Euh, Je vous propose de commencer par un sujet euh, très prégnant et notamment dans la métropole lyonnaise, celui du trafic de drogue et la lutte contre les trafics de drogue. Euh, vous avez chacun des propositions différentes que vous allez développer. Vous, monsieur Elbaï, vous écrivez dans votre programme, la peur doit changer de camp. Euh, comment faire Attends, je pense qu'il n'y a pas y ait deux camps, je ne comprends pas. – Alors, bah, faut pour, répondre, hein. pour répondre à votre question, et puis je vais vous répondre, monsieur ça m Et évidemment dans la provocation, euh, c'est typique, c'est typique chez la France insoumise de provoquer en permanence nos policiers, de provoquer, euh, et je vais vous répondre sur ce point, sans caricaturer le débat, et puis je pense qu'il faut dépassionner le débat, parler à tous nos concitoyens quand on aspire à devenir représentant de la nation. Rétablir des peines planchées. Pour les multirécidivistes, ce sont souvent les mêmes qui sont attrapés dans les cités et tous ceux qui habitent dans les cités comme l'a gentiment rappelé ce matin M. Mélenchon, ils parlent de cités ils ne parlent pas de république française Moi, pour moi il n'y a pas des enfants des cités et des enfants des territoires, il y a des enfants de la république et je ne fais pas de distinction entre les français selon leur lieu de naissance, moi je parle à tous les français oh, la république le fait, hein. ce que je... mais c'est pas ce que fait M. Mélenchon vous vous êtes trompé de corps, malheureusement pour vous et puis vous parlez aussi, euh, de ce trafic de drogue qui est un fléau soutenir nos policiers la force rapide d'intervention dans la métropole lilloise rétablir, euh, rétablir les peines planchées, c'est à dire un an de prison minimum pour les multirécidivistes, frapper les délinquants au portefeuille en permettant notamment les saisies sur salaire mais aussi pour les mineurs sur les allocations familiales parce qu'il faut responsabiliser les parents dans cette affaire et enfin <coughs> Et je vous le dis de la manière la plus solennelle possible, il faut aussi comprendre euh, pourquoi aujourd'hui ce trafic de, de, de drogue euh, euh, continue dans un certain nombre de quartiers. C'est parce que, il faut le dire, un certain nombre de jeunes euh, utilisent la facilité. Quand à la maison vous avez un enfant qui ramène 100, 150 euros cash tous les soirs, eh bien, il a acheté le silence des parents. Il faut aussi responsabiliser un certain nombre de parents et, ouais. euh, et, et accompagner ouais. le travail. Éducatif oui, enfin, avec M. Elbaillé. Je vous je, propose d'écouter et, et ensuite euh, je vous proposerai bien autant sûr sur, euh, de répondre sur cette thématique, notamment sur la problématique de la drogue qui est un ouais. flou, effectivement, notamment dans notre région. Je vais, je vais rebondir sur les propos de, de M. Elbaillé. Autant je suis d'accord sur l'accompagnement éducatif nécessaire effectivement pour accompagner les parents, mais les parents, il ne faut pas les culpabiliser dans ce qu'on voit aujourd'hui dans nos quartiers. Vous êtes à Roubaix, euh, je suis à Lille. C'est un peu le en de, même de, temps là. de oui. Faubourg à, de Béthune. Euh, culpabiliser des parents aujourd'hui qui sont face à des des réseaux de trafiquants extrêmement puissants qui proposent à des jeunes de 11 ans de garder un bas d'immeuble pour 80 euros la journée effectivement euh, parfois ces parents sont démunis donc il faut euh, avoir des médiateurs et continuer d'avoir des budgets de prévention pour accompagner euh, ce travail au sein de la famille mais ce ne sont pas les parents qui sont responsables aujourd'hui ce sont des trafiquants de drogue et une économie qu'il faut combattre au niveau international c'est ce que font euh, le, les ministres aujourd'hui et qu'il faut combattre au niveau des forces de police sur le terrain alors Comment ça se fait Ça se fait avec une multiplication des moyens de la police et effectivement depuis le dernier quinquennat, on a 10 000 policiers de plus qui sont effectivement arrivés dans nos quartiers pour participer à la lutte contre le trafic de drogue. On a quand même eu plus de 6 000 opérations anti-drogue qui ont eu des résultats avec des saisies historiques de cocaïne, de cannabis dans notre pays depuis 5 ans. Et puis, on a aussi des moyens pour les policiers. On parlait tout à l'heure des armes, mais euh, d'avoir changé tous les véhicules de la police nationale, tous les habitants l'ont vu aujourd'hui dans nos quartiers. Ça veut dire qu'ils ont les moyens aujourd'hui d'être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Et puis, il y a peut-être un sujet euh, complémentaire qui dépend plus des élus locaux avec le soutien de l'État, c'est la vidéoprotection. Moi, je tiens à revenir là-dessus parce que vous parlez de la justice et des peines, mais pour que la justice puisse condamner, et c'est important pour tous les policiers qui attrapent ces trafiquants, il faut que... Euh, euh, les preuves de leur délit euh, soient faites. Et c'est ça le plus difficile aujourd'hui dans les petits comme dans les grands trafics, qu'on soit à Oisem, qu'on soit à Faubourg-de-Béthune ou qu'on soit à Roubaix ou ailleurs. Et euh, la vidéoprotection, il y a eu une opposition dogmatique de tous les maires, PS, euh, Europe Écologie, Les Verts, les amis de NUPS, euh, d'installer de la vidéoprotection euh, dans nos grandes villes. On sait que les trafics sont installés dans nos grandes villes, alors que ces caméras, elles sont financées à 50% par l'État. Il y a eu des, eu des budgets historiques pour, euh, pour euh, accompagner cette lutte contre le trafic de drogue. Donc, le trafic de drogue, ce n'est pas une baguette magique. Ça existe depuis des années. Euh, C'est international. Pour le combattre, il faut les forces de l'État, les, les contrôles aux frontières, on y reviendra tout à l'heure en parlant euh, oui. bien sûr de l'Europe et de l'immigration, les contrôles aux frontières, le travail de l'État, le travail des municipalités, le travail des polices municipales conjointement avec la police nationale et puis euh, cette éducation, cette prévention euh, de premier niveau. Hugo Bernalicis, vous avez pu entendre les, les deux candidats. Votre point de vue, c'est vrai, Mathieu Delcroix, vous l'aviez rappelé, qu'en 2017, vous étiez le porte-voix hein, de la France Insoumise pour la Sécurité avec le livret euh, Sécurité. Euh, vous rejoignez euh, certains propos ou certaines argumentations de, des deux candidats, Minel Bailly et Violette Spielbou, ou vous non, êtes Absolument euh... pas, parce que je crois qu'ils sont euh, tous deux un peu à côté de la plaque et ce qui est assez troublant, euh, c'est qu'ils finissent par euh, se plaindre euh, du bilan euh, de leur ami commun Gérald Darmanin euh, en matière de lutte contre les stupéfiants. Oui, M. Darmanin est chez En Marche. Hein, il n'est pas, il est pas ouais, les Républicains. pas républicain. J'ai pas eu l'impression de me plaindre là pendant les quelques minutes où j'ai parlé. Vous avez ah mal entendu, ben si. je pense. Ah ben si vous êtes plaint que le trafic de stupéfiants était persistant, qu'il avait pignon sur rue dans nos quartiers. Ah oui que parce que ah mais c'est votre ah Parce bilan, que vous vous avez des solutions votre, magiques non sûr, financées. Des euh, des on désarme les policiers, on leur crache dessus et vous pensez que vous allez résoudre le trafic de drogue Monsieur un Cissé, trafic le trafic de drogue, ça fait plus de 30 ans que ça existe, Bien ça sûr. fait pas 5 ans que ça existe. Bien Sortez sûr. de la démagogie et puis faites des propositions. Je trouve que c'est ridicule parce la que science, même, science. Vos électeurs, même vos électeurs en souffrent aujourd'hui du, du déni dans lequel la France insoumise s'est ah, aujourd'hui bah oui, Justement, Merci. justement Merci. Le France, Hugo Bernalissi, c'est la droite qui gouverne a un, a un justement. Mais... On, on est intéressé de savoir quelles sont <rire> vos sûr. propositions en termes de sécurité. On a parlé du trafic de drogue, euh, M. Si vous a parlé bon. effectivement de la vidéoprotection. Pour, a, pour a, NUP, quel est votre... Il y a deux, deux éléments qui sont, qui sont importants et déterminants. Le premier, c'est que euh, ce n'est pas avec euh, les 10 000 policiers qui sont là pour patrouiller dans les quartiers qu'on arrête un trafic de stupéfiants. Euh, c'est pas vrai. On arrête un trafic de stupéfiants avec de la police judiciaire des gens formés qui font des enquêtes sous le contrôle de magistrats dans le cadre de, euh, du travail de l'autorité judiciaire. Ce pas les opérations coup de poing à la Darmanin pour faire ses points presse, pour dire « Regardez, je m'agite, je fais quelque chose » qui règle le problème. Le constat, c'est que cinq ans plus tard, après leur mandat, c'est toujours au même niveau le trafic de cinq stupéfiants. 5 ans il y a 1000 magistrats de plus en euh, France qu'en 2017, monsieur. Si ce n'est... Non, c'est pas vrai, mais c'est pas Si ce n'est qu'il y a peut-être encore davantage de trafic euh, euh, qu'avant. On pourrait même sortir cette phrase, je crois, chaque année en disant il y a jamais eu autant de trafic de stupéfiants que sous Gérald Darmanin. Donc, renforcer la police judiciaire, c'est un enjeu. Ce sont 6 000 agents sur les 120 000 que compte la police, pendant que vous avez 15 000 à la police aux frontières pour aller euh, chercher des poules à ceux qui n'auraient pas les bons papiers. C'est 7 500 pour euh, les effectifs des bacs qui sont là pour faire des techniques, je, je le dis parce que c'est comme ça qu'on dit dans la police, de harcèlement. Voilà comment ils, ils, ils appellent ça, du harcèlement euh, policier dans les quartiers. Bon, euh, Moi, je, je veux rompre avec tout ça donc des enquêtes de long cours. Il faut passer de 6 000 à 12 000, la police judiciaire pour faire ces enquêtes, pour les faire non, de bon, long terme bah, bah, et oui. pour aller chercher les têtes de réseau. Parce que M. Elbaï n'a pas l'air d'être au courant que les têtes de trafic, euh, les têtes des trafics n'habitent pas dans les quartiers. Ils n'habitent pas mais, dans le quartier. Mais, mais je je, pense, je pense que vous et vos amis vous et êtes sur opposés à la vidéoprotection, monsieur. Oui. Alors, oui. Alors oui. comment faites-vous vos enquêtes judiciaires Moi, Je suis, assez curieuse. Je suis assez curieuse de savoir comment vous faites des enquêtes judiciaires sans vidéoprotection mais il n'y a pas besoin de la vidéoprotection. Ah oui, il n'y a pas besoin et de la oui, vidéoprotection oui. pour le trafic de drogue. Oui, parce que vous aurez peut-être... Il les cache où remarqué. la drogue, les, les trafiquants, monsieur Eh bien, en dehors des angles des caméras, madame. Ah oui, bien sûr. Ah oui, parce que bien sinon, comme vous avez foutu des caméras à peu près partout dans les villes où ah vous oui. avez vos amis et que le trafic de stupéfiants perdure, ah peut-être oui. que vous devriez faire une corrélation entre les deux. Oui, ben moi, ce la que je vois, c'est dans, ma ville, on jamais de Lille, arrêté dans trafic. ma ville de Lille, éventuellement, le trafic on a déplacé. Qui fleurit partout, parce qu'on a un maire qui a soutenu la formation de NUPS, contrairement à toutes les valeurs que la gauche avait pu défendre et qui voit aujourd'hui le trafic de drogue se développer. Donc je crois que sur la façon de traiter le trafic de drogue, vous n'avez aucune expérience, aucune compétence. Monsieur Bernalissis, vous avez un talent fou. Vous avez passé deux minutes à parler de trafic de drogue sans jamais condamner le trafic de drogue. À Roubaix, nous avons un fléau en matière de trafic de drogue. C'est bien évidemment les têtes de réseau contre lesquelles il faut lutter. Et c'est pour cela que nous, nous voulons réarmer l'État. Nous voulons, et nous parlerons ensuite du service public, nous voulons plus de moyens pour nos policiers. Mais, là encore, mais là encore, m monsieur Bernalicis, monsieur, monsieur Bernalicis, moi je suis un enfant... De coup de monsieur e Bernalicis, moi je suis un enfant du terrain. À Roubaix... Je viens du ciel. Mais monsieur, monsieur Bernalicis, sortez des caricatures, c'est ridicule. Je suis un enfant de terrain, et je peux vous dire que nos policiers nous demandent plus de moyens, c'est-à-dire plus de moyens humains, peut-être plus aussi euh, d'aménagement. Moi j'ai oh, constaté à Roubaix trois OPJ dans le même bureau. Ce n'est plus possible. Enfin, vous il savez faut que que augmenter. Il bien. faut augmenter. Mais ce n'est absolument pendant pas ce que vous faites chez la République. Et nous allons marche, continuer avec mais mais le doublement des forces Mais absolument sur le pas. Terrain, mais ma avec Madame, les équipements Madame informatiques Spilwood. et technologiques, Spilwood, la cybercriminalité. Pendant cinq ans, pas vous, pas vous avez mené une politique. Je crois que vous la en de désarmement de l'État. Honnêtement, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a ce que propose Monsieur Bernadicis, c'est de remettre en cause sur les policiers. C'est-à-dire qu'il faut laisser, il faut laisser des dealers, des délinquants perduré dans le trafic de drogue sans permettre aux policiers d'intervenir dans les quartiers. On a parlé de sécurité et de drogue. À aucun moment, M. Bernalicis accepte le fait que nos policiers puissent intervenir dignement dans les quartiers. Le problème, c'est que nos policiers aujourd'hui ont peur parce qu'ils ne sont pas soutenus par la loi. Monsieur et donc, c'est un peu le pas, pas de qui pas qui qu a repris légaliser. Mais Comme l'ont fait beaucoup de pays européens de nos voilà, voisins. La solution, comme M. M. Bernalicis, Exactement. pour le trafic Exactement. de drogue, Exactement. la légalisation Exactement. du cannabis. Évidemment parce que, regardez On va très très loin. Et Oui, savez-vous qu'il y a un rapport à l'Assemblée mmh. nationale mmh. qui a été rendu Mmh. sur le sujet de la consommation mmh. de cannabis, cannabis thérapeutique mmh. et cannabis récréatif. C'est dommage, on va pas et... parler d'éducation ici dans ce débat et de nos enfants. D'accord. Vous savez que ce rapport a été signé par une députée de la République en marche. Ah oui, je sais que tout le monde n'est pas d'accord Reda À l'époque, était mmh. députée LR et tous sont tombés d'accord pour dire que la légalisation était la meilleure option. Mmh. Pourquoi Pas juste pour lutter contre le trafic pour lutter contre les addictions mmh. et pour faire baisser le niveau de consommation des drogues dans le pays. Parce que c'est ce qui est arrivé à tous les pays qui ont légalisé. Personne n'a eu une augmentation de la consommation, c'est le contraire qui est arrivé. Diminution des trafics, alors certains se sont reportés sur d'autres trafics, mais si vous reportez vos forces de police justement là-dessus, vous arrivez à tenir les bons bouts. Bah, le Portugal, non, moi, par on exemple, sera, on ne sera regardez, sur ce sujet -là. arrêtez de snober nos voisins européens on qui pas, ont des résultats contrairement à votre monsieur, gouvernement. C'est une question de conviction non, non, et de valeur, je crois qu'on est, est dans un, un débat. C'est du débat et puis parler d'addiction, voilà, simple. moi je pense voilà, que, que le système de santé. santé... Ah non, non, moi je ne partage, je partage pas du tout cet avis. C'est leur fond de commerce, que le, le, le, le trafic de On va essayer d'écouter tout le monde. Enfin, enfin, Allez-y, Je, je Quand on ne fait pas du commerce, on fait un débat d'idées et de convictions. Non, moi je suis convaincu aujourd'hui que nos enfants, nos adolescents, nos adultes qui consomment du cannabis effectivement, le fait de légaliser et de rentrer le cannabis dans les mœurs de notre mode de vie ne correspond pas aux valeurs aujourd'hui que je défends, aux valeurs du travail, aux valeurs de l'action. Je considère effectivement que la légalisation du cannabis, même s'il y a des études qui parlent d'équilibre économique du combat contre le cannabis et du combat contre la cocaïne que je peux entendre, n'est pas une bonne chose pour la France et pour la République française. Donc là encore, nous sommes opposés complètement entre votre vision et Trafic Marie, de drogue. Nous avons des résultats, des résultats, mais pas vous. On a multiplié par deux. Euh, la saisie de cocaïne, 120 kilos et alors euh, cette année. On a multiplié par deux la saisie de cocaïne, on a multiplié les opérations de police et l'arrestation de trafiquants, vous le savez très bien. Et il y en a toujours. Donc, le combat et continue, donc il y en a toujours et dans tous les autres pays, et c'est pas les pays où est donc, est légalisé il n'y a un terme. plus de drogue, et pour donc, y donc, un arrêtez d'avoir des recettes magiques qui ne fonctionnent ça, pas. Il mais, mais, il faut, ben. mais pour y mettre un terme, il faut aussi arrêter de s'attacher toujours aux conséquences, mais surtout aux causes. Les causes, sont lesquelles C'est que ce sont souvent les mêmes personnes, ce sont des récidivistes, on rétablit des peines planchées, un an de prison minimum que M. Hollande a, a, a supprimé, applaudi par la France insoumise par ailleurs, et par ailleurs, on applique, également, ailleurs, on applique également la double peine, s'agissant des étrangers condamnés, Puisque vous avez été condamné, que vous aviez été en prison, puisque vous ne remplissez plus les conditions pour obtenir un titre de séjour, eh bien on applique la double peine, c'est-à-dire la prison et l'avion. Parce que la sanction doit être immédiate, font déjà actuel, systématique. Hein, Absolument pas. Et là encore, ah, vous, c vous êtes c dans le déni, puisque c est c est c est il, faut il faut demander l'autorisation aux pays étrangers, Il faut demander l'autorisation aux pays étranger. Bien évidemment. Nous n'avons absolument les... pas. Nous n'avons absolument pas. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'autorisation. Non, vous n'avez pas l'autorisation des pays étrangers pour les aborder. Le la thématique sera abordée. Mais c'est très important, c'est fondamental. Depuis tout à l'heure, vous survolez le débat, vous ne parlez pas des véritables problèmes. Vous avez des théories proches de les mêmes personnes qui minent nos quartiers. On peut écouter tout le monde. Enfin, moi, vous... moi, non, moi, ce qui me choque là, c'est que on parle de trafic de drogue. Et vous parlez de renvoyer les étrangers. Donc vous faites un amalgame entre non. la délinquance absolument et les étrangers. Pas. Vous vous rapprochez non. des thèses de M. Ciotti, absolument de cette pas. droite que non, beaucoup non. des républicains ont quittée au Parce que vous faites mais enfin, des amalgames. Mais Madame non, Donc vous. on va parler tout, tout à l'heure de de su, du sujet de non. la lutte contre l'immigration et des négociations c est, c est avec, avec le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Je vous parle, M. Elbaï. Si tout le monde peut s'écouter, Donc on va parler tout à l'heure des négociations avec les pays étrangers. Et je vous assure, la France ne doit demande pas l'autorisation. La France, aujourd'hui, ah, si. elle a, elle a ah, si. la présidence Il faut le de l'Europe. Ah. La France, elle négocie. S'il vous plaît. Cette... La France, elle a des moyens de rétorsion. Et elle perd Et elle à, elle chaque... Gif... à chaque fois, elle perd elle une humiliation. Aminel Bailly, Hugo Bernalicis, cette thématique, nous allons en parler justement dans quelques instants. Je voudrais vous poser une question assez rapide. Il nous reste encore quelques minutes pour parler de la sécurité. C'est la problématique aussi de la longueur parfois des procédures judiciaires. Certains d'entre vous proposaient aussi des sanctions plus rapides qui permettraient peut-être d'être plus efficaces, mais en a-t-on les moyens Oui, on a les moyens. Euh, on a évidemment les moyens puisqu'on consacre très peu d'argent en fait euh, à la justice judiciaire dans, dans notre pays, deux fois moins par habitant que nos voisins euh, allemands par exemple ce qui fait que nous avons d'ailleurs deux fois moins de magistrats par habitant euh, et donc c'est peut-être une des sources du problème de la longueur des procédures, mm -hmm. c'est pas tant combien il y a d'infractions dans le pays mm -hmm. mais bien les moyens qu'on qu qu qu y consacre, oui pour okay. une fois on est d'accord sauf que vous avez mis tous les moyens dans la construction de nouvelles places de prison plutôt ah que, que de les donner non, à la magistrature et aux magistrats, si si si vous avez péniblement créé 850 postes en cinq ans, là où il en manque 9000 pour arriver au niveau de nos voisins euh, <rire> européens. Mais c'est pas grave, c'est pas. Grave. Macron, à un moment donné, dans la campagne, il a dit Ouais, je manquerai 8000. Puis euh, trois mois plus tard, il a vu ses conseillers, ils ont dit Non, mais en fait, on va faire 1000 en 5 ans parce que parce qu'on n'est pas prêt à rouvrir une nouvelle école nationale de la en magistrature. Cas, on met vos solutions le paquet là Donc il faut doubler le nombre de magistrats, rouvrir des antennes de l'école nationale de la magistrature partout dans le pays pour former les magistrats en nombre euh, suffisant, faire les passerelles qu'il y a avec les avocats et démultiplier ces formations-là. Elles existent déjà, mais il faut mettre le paquet. Euh, là-dessus. Et puis, euh, à la fin, je vous le dis, si nous légalisons le trafic euh, de, de, de, de, de cannabis, c'est-à-dire si le cannabis est en vente légale, alors à ce moment-là, euh, nous avons 30% de l'activité des policiers qui est libérée pour faire d'autres tâches, par exemple de la police de proximité, par exemple répondre aux plaintes des gens. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a montré que les plaintes des gens ne sont plus du tout traitées et que euh, euh, tout va à volo. Pendant ce temps-là, on fait vider les poches des uns et des autres. Parce que les principales personnes qui sont condamnées dans le cadre euh, de, du du, du cannabis, ce sont les consommateurs avec une explosion des amendes forfaitaires délictuelles. Tout ça ne fonctionne pas, donc il donc, faut redonner des moyens, compris, du temps qui... aux magistrats, aux policiers et, euh, ah et avoir une... Excusez-moi, il nous reste encore deux minutes, donc une minute chacun très rapidement. Violette Spielbou, sur cette lenteur des procédures judiciaires et ensuite ce sera vous monsieur bah, M. Elbaï. Très... Oui, moi je suis très confiante dans, dans le fait qu'on a déjà amélioré les choses parce qu'on a mis des moyens, on a augmenté de 30% le budget de la justice, c'est historique, hein, ça n'avait jamais été fait et effectivement, vous l'avez dit, on, on a recruté 1000 magistrats, il y en a 8500 850. qui sont euh, euh, proposés sur le quinquennat qui arrive et on augmente aussi euh, l'accélération du traitement euh, des plaintes notamment avec les délégués du procureur et les justices de proximité qui permettent que tous les petits délits ne soient plus dans nos Il n'y a pas de petits délits, madame il y a des délits. Dans le des des délits. Dans les petits délits ne soient plus dans les tribunaux judiciaires de... et libèrent nos tribunaux ju judiciaires pour être plus rapides dans euh, euh, le traitement des plaintes. Et puis, il y a aussi la plainte en ligne. Vous savez que c'est en train de se développer. Toute la numérisation des plaintes qui sont simples, qui vont permettre de libérer du travail administratif pour les policiers et la justice, être plus efficace. Et donc, bah, les résultats, on l'a déjà vu sur la délinquance des mineurs, je vais prendre que cet exemple-là. Avant, c'était 18 mois de traitement pour la délinquance des mineurs. Aujourd'hui, on est entre 10 jours et trois mois, ça commence à être efficace, il nous faut encore cinq ans de travail, mais euh, comme vous l'avez dit, c'est complexe, ça prend du temps, il faut former ces magistrats, bien sûr, oui, bien Vous c'est ce Merci beaucoup, c'est à vous, il vous reste une petite minute pour... Euh nous Très important aujourd'hui, soutenir bien évidemment nos policiers, nous l'avons dit, nous l'avons rappelé recruter 15 000, 15 000 personnes dans la justice, c'est des magistrats, mais pas seulement des magistrats, vous parlez des magistrats. Ouais. N'oubliez pas les greffiers, n'oubliez pas, euh, pas les auxiliaires de justice, n'oubliez pas le personnel administratif, technique, qui euh, font un travail remarquable pour permettre à la justice de juger plus vite et de mieux juger. Et puis euh, par ailleurs, parler aussi pour nos policiers de la, de la dématérialisation des actes de procédure. Il est insupportable de voir aujourd'hui des délinquants arrêtés et relâchés en raison d'un vice de procédure. Nous voulons dématérialiser les Actes de procédure pour réduire le nombre d'erreurs judiciaires et mettre fin à l'impunité, garantir l'exécution des peines en frappant, nous l'avons rappelé tout à l'heure, les délinquants au portefeuille. Et peut-être un dernier point, Madame Spilbou. Très rapidement, très très rapidement, on reste que 10 mais secondes. Mais c'est pas moi aujourd'hui, c'est pas sur mon temps de parole qu'il faut rattraper le retard de mes deux contradicteurs. Je moi, je vous dis très bien. sincèrement, euh, euh, sur oui. cette question, il faut surtout soutenir les femmes à Roubaix et à Ouattrolo. Dans ma et circonscription. c'est euh, reste... un parquet dédié pour les femmes chargées de rendre des ordres de protection, en moins de 100 pas noté. Il faut, ébaille, faut par ailleurs, faut public, par ailleurs accompagner thématique. les violences, se les violences contre les femmes. On s'entend en, se en quelques mais instants, c'est noté. Mais, mais c'est très ébaille, important, ébaille. non, c'est très ébaille. important. Il ne faut pas ignorer la place des femmes Merci dans notre société. Amine il faut soutenir les femmes victimes de violences conjugales et rétablir des peines planchées pour les maris violents et mettre hors d'état de nuire les auteurs coupable de violences contre, de, de violence contre, contre les femmes. C'est primordial, c'est fondamental dans notre société. Amine El Bay, merci beaucoup. On comprend bien que ce thème de la sécurité nous touche toutes et tous et qu'il est important. On se retrouve dans trois minutes pour la poursuite du débat. Nous parlons notamment de l'immigration et de nos frontières. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Retour bien sûr sur ce débat pour les élections des législatives. Premier tour ce dimanche 12 juin. Des thématiques importantes également que nous allons aborder avec nos candidats. L'immigration. Et l'Europe Et pour parler de ces thématiques, immigration et Europe, il est important de rappeler nos trois candidats. Hugo Bernalicis, bonjour. Merci bonjour. beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le candidat NUP pour la deuxième circonscription du Nord. Virette Spilbou, bonjour, bonjour à nouveau. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce débat important pour ces législatives. Et vous êtes euh, la représentante de la majorité présidentielle pour la neuvième circonscription du Nord. Merci également de, pour ce débat à Aminel Bailly. Vous êtes le candidat pour les Républicains pour la huitième circonscription du nord et donc Mathieu Delcroix nous allons parler de la pression migratoire qui est importante dans l'hexagone mais surtout dans notre région. Oui, c'est un phénomène évidemment très présent dans la région et dans la métropole lilloise. Alors on a deux visions qui s'affrontent quand même à la lecture de vos programmes. Monsieur Bernal, ici vous plaidez pour euh, le devoir d'accueil et la prise en charge des migrants. Dans vos programmes, Madame Spilbout et Monsieur Elbailly, vous incitez davantage sur la lutte contre l'immigration clandestine. Euh, quand on voit le phénomène sur le littoral euh, régional qui s'étend, euh, des tentatives de traverser de la Manche par exemple, Monsieur Albay, comment faire aujourd'hui pour, euh, pour lutter contre ce phénomène et euh, venir en aide aux migrants qui, euh, qui tentent la traverser D'abord, sur cette question, il ne faut, faut pas passionner le débat. Vous avez dans notre pays des personnes, des migrants. Certains relèvent de, de l'asile et doivent être pris en charge par l'État. Et c'est notre devoir que de le faire. D'autres qui euh, sont déboutés du droit d'asile et qui se maintiennent illégalement sur le territoire français. Mais avant de parler de ces personnes, j'aimerais d'abord que l'on parle des passeurs et que l'on parle de tous les réseaux qu'il y a derrière et qui euh, utilisent la misère humaine, qui utilisent le trafic humain à des fins euh, purement économiques et financières. Et euh, euh, s'agissant de la problématique en particulier euh, de Calais, il faut remettre l'autorité de l'État euh, sur la question de la gestion des migrants, tout en gardant bien évidemment, en restant fidèle à notre idéal commun, à cet idéal humaniste, il ne s'agit pas de, de, de renverser la responsabilité sur ces personnes qui beaucoup ont été trahies beaucoup, euh, euh, beaucoup de ces personnes ont été utilisées par ces réseaux mafieux et criminels il s'agit d'avoir une politique humaine à l'égard de ceux qui ont été abusés mais surtout une politique ferme à l'égard de celles et ceux qui euh, tentent de leur vendre euh, un Eldorado pour, pour l'Europe la plupart d'entre eux, veulent, euh, bien, la plupart eux veulent, euh, veulent, veulent rejoindre le Royaume-Uni moi euh, je propose de, de, de revoir les accords du Touquet euh, et bien évidemment il s'agit aussi d'un certain nombre de politiques de droite qui avaient négocié ces accords. Nicolas Sarkozy, pour mais vous dire, mais... Moi, je, je serai un député libre à l'Assemblée nationale. Donc moi, je, je, je n'ai pas peur de, de reconnaître quand il faut reconnaître, de s'opposer quand il faut euh, s'opposer. Ce n'est pas votre cas, puisque vous, vous devez dire oui à tout. D'ailleurs, chez La République En Marche, vous serez des députés, tout, pour appuyer. députés pour, pour appuyer ouais. sur le vous bouton oui. Vous êtes bien euh, au courant, mais... dis donc, des... Mais... Mais... S'agissant de, euh, de la marche. frontière, la frontière doit être à Douvres et non plus à Calais. Le Royaume-Uni a fait le choix de sortir de l'Europe. Eh bien, le Royaume-Uni prendra ses responsabilités et gérera ses propres frontières. Hugo, Hugo Bernard, dit, vous êtes aussi sur la même longueur d'onde de se retirer des accords du, du Touquet oui, C'est le seul point où on va se retrouver. Parce que ah bah, reste, pour le coup, bah, pour une fois, M. Bernalicis, pour une fois, on peut trouver enfin un point, point oui, d'accord. Oui, oui, On vous écoute, oui, M. Bernalicis. Euh, si euh, J'avais l'impression d'entendre Gérard Collomb au début, en fait. Hein. Humanité, fermeté, c'était le grand slogan de la loi Asile-Immigration en début de mandat euh, de, de, de La République En Marche. Et à la fin, euh, humanité, on la voit pas vraiment, fermeté, on l'a bien vu, euh, puisque euh, on, a, on a constaté euh, toujours ces centaines euh, de morts chaque année en Méditerranée et un peu partout sur le territoire, des morts aux frontières, y compris entre la frontière, entre la France et, euh, et le Royaume-Uni. Et euh, ça, euh, il ne faut pas l'oublier, euh, que ce sont la vie des gens qui ont été euh, broyés. Euh, quand ils arrivent jusque-là, c'est qu'ils ils ont déjà souffert euh, le martyr tout euh, en traversant euh, leur propre pays, le Moyen-Orient, jusqu'en France ou l'Afrique, en fonction de là, où ils, de là où ils viennent. Et donc, oui, nous sommes pour un accueil inconditionnel. À partir du moment où les gens sont dans la souffrance et la misère, on les met à l'abri parce que ce sont des êtres humains. Voilà, c est, c est Donc, le, le raisonnement de base est basique. Après, est-ce qu'il faut euh, que, euh, accueillir tout le monde Je ne sais pas, c'est même pas ça dont on parle. Les gens sont là, qu'est-ce que vous allez faire Les remettre à la mer euh, je ne crois pas que ce soit une bonne solution, les renvoyer dans leur pays, vous l'avez dit vous-même que ça ne fonctionnait pas euh, si bien que vous le, le souhaiteriez. Et donc aujourd'hui on a organisé la situation euh, qui est à Calais. Et quant à dénoncer les accords du Touquet, moi j'ai été étonné parce que Jean-Luc Mélenchon par la campagne présidentielle avait précisé son propos en disant nous sommes pour un, organiser un corridor humanitaire pour faire traverser les gens qui sont à Calais pour qu'ils aillent en Angleterre euh, en sécurité euh, et en sûreté et pas qu'ils se noient euh, euh, entre les deux. Charge ensuite aux autorités euh, du Royaume-Uni euh, de, de, euh, de les prendre en, en, en charge. Et c'est Xavier Bertrand qui a repris la proposition, en réalité, pendant le débat des primaires euh, sur la droite. Et on était plutôt ravis, on s'est dit, tiens, enfin, qui euh, se propose d'avoir une solution concrète, sans rejeter les gens à la mer en tant que telle, ou sans faire des phrases en disant, on va les renvoyer dans leur pays, ce qui revient, en fait, à les garder en centre de rétention administrative jusqu'à 120 jours, alors qu'ils n'ont commis aucune infraction, aucun délit, euh, sauf celui euh, d'avoir euh, quitté leur pays, et quitté et fui la misère ou la guerre, ou, euh, ou d'autres euh, calamités de, de, de ce genre. Et je, je crois qu'on a les moyens de faire ça, en réalité, dans ce pays. Et on l'a prouvé. Quand il y a eu le conflit qui s'est déclaré en Ukraine, on n'a pas tergiversé. On a accueilli les gens qui étaient là. On a mis les moyens pour le faire. Donc, c'est qu'on doit être capable de le faire. Ce sont des, des réfugiés, monsieur. Alors, un, un chiffre, s'il vous plaît. Le nombre de traversées hein, a triplé depuis le début de l'année. Près de 7000 personnes ont rejoint euh, les côtes britanniques, hein, selon le ministère justement britannique euh, de la Défense. Euh, Violette Spilbou on vous a entendu, on va vous entendre, cette pression migratoire. Euh, on a l'impression quand même, Mathieu, que on voit les gouvernements successifs, mais le, le, le, le mal, cette problématique est toujours là, depuis le démantèlement du centre de la Croix-Rouge à Sangatte et ça remonte, on a toujours cette problématique migratoire qui reste forte et notamment par rapport à ce souhait de rejoindre euh, l'Angleterre, en tout cas ce que les passeurs veulent faire euh, donner, miroiter, comme, miroiter, en miroiter fait, à euh, ces personnes ah, abusées. Ah, à cette population qui est en souffrance. Oui, vous avez raison sur le fait que cette population est en souffrance. On est tous d'accord là-dessus qu'il faut de l'humanité. C'est très difficile, en fait, d'assumer de, de, une politique de fermeté et de retour aux frontières d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas obtenu le droit d'asile en France. Quand on voit des familles, des femmes, des enfants, humainement, c'est très souvent un déchirement. C'est difficile pour les policiers qui font ce travail, mais il faut le Bien faire. C'est dur de je la dirais, des tentes, hein. Je dirais que... Il y a deux sujets. Je vous poserai une question ensuite, Monsieur Bernal, Il plaisir, y a de dans, la politique, dans la politique de, de, de, de migratoire, il y a le sujet de la lutte contre l'immigration irrégulière. Et là-dessus, il y a un renfort des moyens qui a été lancé au dernier quinquennat, notamment sur les frontières extérieures, avec 10 000 agents euh, autour de la France qui vont Empêcher, et d'ailleurs, il y a déjà des résultats, puisqu'il y a une, une division par deux euh, des personnes qui immigrent irrégulièrement euh, en France, et puis il y a un renforcement également euh, en France, des mesures de retour à la frontière, avec des négociations, et moi je ne pense pas que ça ne marche pas, je pense qu'il euh, y a des négociations très fortes avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, qui ne respectent pas les accords de reprendre les personnes qui n'ont pas le droit de séjourner en France, et il y a des mesures de rétorsion commerciales, sur des visas étudiants, sur des visas de, de recherche, c'est dommage pour ces personnes mais aujourd'hui il faut montrer à ces pays qu'ils doivent euh, dans un, un équilibre mondial prendre leurs responsabilités par rapport à l'immigration régulière et puis il y a le deuxième sujet c'est l'intégration, l'intégration des réfugiés qui sont aujourd'hui en France. Euh, vous êtes. Vous député, vous êtes le seul. Là la question pour moi. Oui, vous êtes le seul aujourd'hui euh, euh, à cette table à être déjà député depuis cinq ans. Juste. Euh, depuis cinq ans, le gouvernement a mis en place un outil pour lequel moi je me suis mobilisé ici à Lille, dans la métropole lilloise, qui est le contrat territorial d'accueil d'intégration des réfugiés, qui est un contrat euh, qui. Associe les métropoles, les villes et les associations pour avoir des financements pour l'apprentissage du français, pour la recherche d'un emploi, pour l'accompagnement éducatif des familles qui ont l'autorisation de rester en France, parce que leur dossier a été étudié, et plus vite qu'avant d'ailleurs, et qui veulent s'intégrer dans notre pays et que nous devons accueillir, comme vous dites. Pourquoi vous, en tant que député? vous ne vous êtes pas mobilisés sur ces sujets-là, sur votre territoire, de la deuxième circonscription et, et du Grand Lille. Pourquoi vous ne vous êtes pas, euh, vous tous, mobilisés sur cet engagement pour le territoire Parce que moi, je l'ai fait à Lille. Je n'ai pas entendu les députés de la France Insoumise, ni vous, ni votre euh, collègue. et. C'est des choses qui sont concrètes, ce n'est pas dogmatique. C'est des outils qui existent, vous des outils qui sont efficaces dans d'autres métropoles, y compris des métropoles qui sont gouvernées par vous et qui sont mis en œuvre. Donc, la donc question est posée. là, c'est une question d'action concrète. Vous posez la question euh, pour les téléspectateurs de ce que peut faire un député aujourd'hui pour son territoire. Et moi, ça me fait mal au cœur de voir des associations euh, qui pourraient bénéficier de ces financements pour, euh, euh, par exemple, salarier des, des personnes qui apprennent le français pour que ces personnes qui veuillent s'intégrer puissent le faire si elles le souhaitent. Hugo euh – Hugo Bernalicis, D'abord, un peut dire à qu'il y a un engagement très fort et très prégnant sur les territoires, et on la félicite euh, là-dessus. Mais peut-être lui rappeler qu'un député, c'est là pour siéger à l'Assemblée nationale et voter les lois, euh, pas pour gérer les associations euh, locales. Après, si vous... Ah bon gérez les Elles so seront services, heureuses de l'entendre. Vous... Les associations sont oui. heureuses d'entendre que le député euh... n'est pas là pour gérer les associations locales. Et donc, exactement. il est inutile pour les associations. Non, non, non je vais vous expliquer. Vous, oui. C'est possible de terminer. Bonjour. Allez-y. C'est un mépris un sidérant pour les associations. non Non, parce que vous savez, la réserve parlementaire a été supprimée. Mais Moi, j'accorderai 10% de mes indemnités pour les associations. Voilà, ne dites pas qu'un député ne sert à rien. Euh, pour arroser les uns et les autres ses amis euh, locaux, euh, ses amis, euh, locaux. Euh, ce n'est pas ma conception euh, du fonctionnement républicain. Eh ben voyons. Ben, oui, oui, eh ben voyons. Ça, c'est une phrase d'un un autre de vos amis politiques, j'imagine. Mais euh, l'important, euh, c'est qu'encore une fois, on a Mme Spilou qui déplore que des associations n'ont pas de financement. Pour assurer l'intégration et l'apprentissage du français, mais qui donne les subventions si ce n'est pas le député Peut-être est-ce les fonds de la préfecture ou les fonds municipaux oui. C'est donc que l'État est défaillant et qui gère l'État en ce moment et depuis 5 ans C'est le gouvernement de vos amis, c'est Monsieur Darmanin et Monsieur Castaner. Et vous, M. Castaner les députés, vous ne vous M. êtes Coulomb. pas mobilisés sur tout ça C'est l'inverse, monsieur. Mais il n'y a pas le savez très de mobilisation. Bien. Vous le savez très bien parce que sur les autres territoires, ça fonctionne. Moi, je suis ça pas là fonctionne. Pour aller chercher, hein faire des appels à projets ou je ne sais pas bah, quoi. C'est parce que vous êtes trop amis avec Madame Aubry. C'est pour ça que vous allez Monsieur Je pense que il y a des petits collusion d'intérêts politiques qui font qu'aujourd'hui vous êtes tous dans NUPS et que NUPS n'est pas dans l'action. Il, il est dans de la, la contestation et dans l'outrance. C'est bon, tout compris. ce que vous savez compris. faire. On a compris. Aurélien Taché avait rendu un rapport sur le sujet quand il était député le... de la majorité. Mais, de mais vous de vous, vous posez une question envers. sur la métropole lilloise, monsieur, oui. sur bah, lui, votre territoire. Il a fait territoire. un rapport pour tout le pays, pour tous les gens qui composent notre. Vous êtes député de cette circonscription, monsieur. D'accord, c'est bien. Alors il y a un maire, il y a des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, Je ne suis pas là pour les remplacer. Vous d'accord pour les législatives, mais pas pour accompagner les associations ou les réfugiés sur le territoire, ça ne tient pas votre raisonnement. C'est du dogme. Et quand on est dans l'action, il n'y a plus personne. D'accord. Dans l'action. Ma permanence parlementaire a permis de. J'y suis déjà venu. Je sais. Je ne crois pas que j'ai. On commence un petit peu à sauver votre association. Ça va. Je suis pas là pour distribuer des subventions. Je suis venue là pour bières sans alcool et les consommations sans alcool, monsieur. S'il vous plaît, excusez-moi. Je vais juste préciser une chose. Quand je suis venu vous voir, c'était avec ma fille. Donc soyez précis. Non, je suis venue vous voir ça. avec ma fille pour vous interroger, puisque vous êtes sur les sujets d'alcool et de lobby sur la vente d'alcool en France, pour vous proposer de porter une proposition de loi puisque vous étiez dans notre quartier sur le développement des consommations de, de, de bière ou de vin sans alcool dans les restaurants et les commerces comme le font d'autres pays européens. Pas pour d'autres Je ne crois pas qu'il y ait eu on de commence, suite là-dessus. Ne montez pas, pas comme vous le faites. Ah, à bien. s'il vous plaît, oui, Alors, il nous reste encore 14 minutes sur ce plateau. Si vous allez dans les sondages, j'aimerais bien avoir chacun votre position sur l'immigration. Très rapidement, puisqu'on a une autre thématique, bien sûr, abordée, c'est sur l'Europe, Mais... euh, et notamment au niveau des frontières. Mais... Vos points de vue semblent très différents. Mathieu Delcroix. Oui, on sait que, par exemple, lors des négociations pour la formation de la NUP, au ici, et ça a été un des points de crispation, notamment avec le Parti Socialiste et Europe Écologie, euh, vous assumez aujourd'hui de vouloir euh, mettre fin au pacte de stabilité et de croissance, renégocier certains traités oui, oui, renégocier les traités, ça c'est un dénominateur commun dans la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Là où ça a chopé, c'était sur la question de la désobéissance au traité européen. Qu'est-ce que ça voulait dire Il y avait des procès d'intention qui nous étaient faits à nous, la France insoumise, en disant, regardez, en fait, c'est une manière de sortir de l'Europe. Donc en fait, on a clarifié tout ça, on s'est mis autour de la table et on s'est rendu compte qu'on racontait la même chose. Et qu'est-ce qu'on raconte On dit simplement une chose. Nous avons un programme politique pour les... que nous présentons aux électrices et aux électeurs. Nous souhaitons obtenir leur suffrage pour gouverner le pays là-dessus nous ne sommes pas là pour mentir aux gens. Oui, il y a des tas de mesures dans nos programmes politiques qui sont incompatibles avec les règles européennes. Donc qu'est-ce qu'on fait On leur dit, ah ben en fait, on vous l'avait proposé, on savait qu'on ne pouvait pas le faire, et une fois qu'on est au pouvoir, on ne le fait pas. Euh, désolé, euh, il faudra attendre que je sais pas quoi euh, mais euh, voilà. Donc on a dit non on attend pas, on, a, on applique le programme et on désobéit au traité pour faire bouger les lignes en Europe quels sont les sujets euh, dont on parle On parle par exemple d'un pôle public de l'énergie, c'est à dire renationaliser euh, ENGIE et EDF euh, bah, ça les traités ne peuvent pas le faire si on veut des tarifs réglementés, si on veut que ce soit un bien public, un bien commun euh, réglementer les tarifs de l'électricité euh, et du gaz bon il nous faut des outils publics comme cela les cantines euh, bio et local, les règles de marché public et les règles européennes ne permettent pas de faire des pareilles entorses au code des marchés publics pour pouvoir appliquer cet objectif politique-là. Et nous nous disons, et c'était François Bayrou qui avait fait la même analyse il y a 5 ans, en disant Attendez, si les règles européennes nous empêchent de faire du bio à la cantine, il faut désobéir aux règles européennes. Et là, hyper récemment, regardez, l'Espagne et le Portugal ont bloqué les prix du gaz, alors qu'ils n'en avaient pas le droit en vertu des traités et du libre commerce au sein de l'Union européenne. Eh ben, ça a fait bouger les lignes. La Commission européenne, aujourd'hui, elle dit ben, Vous pouvez bloquer les prix parce qu'il y a une situation extraordinaire. Donc, faisons de la politique. Ne, sais, ne laissons pas les choses inertes comme elles sont et défendons le programme politique pour lequel on, on souhaite gouverner. Vous, le vous pays. avez bien compris. de Baïs sur l'Europe. Euh, vous avez on une parle, minute. C'est si quand même bien. très important. L'Europe. Vous parlez d'Europe et immigration. Euh, le sujet est fondamental. Depuis tout à l'heure, j'entends euh, Madame Spilbout et Monsieur Bernalicis dire qu'il faut accueillir plus et il faut accueillir tous les réfugiés. Excusez-moi, mais il faut intégrer excusez mieux Excusez-moi, Madame, monsieur. Moi, j'aimerais qu'on s'occupe d'abord. Non, non, non. non. J'aimerais d'abord s'occupe dans ma circonscription euh, à Ouatreleau, où les gens sont extrêmement pauvres, à Roubaix, où nous sommes la ville la plus pauvre de France, des gens qui sont déjà dans, dans une situation de pauvreté. Et donc, moi, je pense qu'il faut responsabiliser tous les territoires, mais nous, à Roubaix-Ouatreleau, nous ne pouvons plus accueillir de populations pauvres parce que nous avons accueilli toute la misère de la métropole et de votre camarade Martine Aubry euh, à l'époque. Et vous savez, euh, euh, vous savez, Madame Spilboot, euh, je pense que la gauche euh, a fait beaucoup de mal à la ville de Roubaix. Et lorsque vous travaillez pour Madame Aubry, Madame Aubry nous a envoyé tous les pas la gauche, hein, tout de je... Oui, elle est devenue en marche, mais elle était de gauche auparavant. Ouais, ouais. Oui, mais tout à fait. Mais euh, bon non, non. On, euh... on s'égare un petit peu. ça non. Vous non plaît, on était je sur. Pense vous laisse commenter non, mon parcours politique. mais vous êtes, de de vous Merci. êtes Merci. totalement d'accord pour, pour accueillir, pour accueillir des réfugiés. Moi, je non. pense aujourd'hui que nous ne pouvons, nous parlons pas de la même immigration. Moi, je suis un enfant d'immigrés, et l'immigration d'hier, qui était une immigration ouvrière et industrielle, n'a rien à envier à l'immigration d'aujourd'hui, qui est une immigration incontrôlée. Et donc, il faut reprendre le contrôle de nos frontières. Pour cela, il faut recruter 10 000 agents supplémentaires euh, renforcer le programme Frontex et maîtriser nos ce frontières. Le C'est ce, qu ce, qu ce que fait aujourd'hui le gouvernement et ce qu'a fait... Responsabiliser les pays notamment de mer Méditerranée. Ce n'est pas ce que fait M. Macron puisque vous voulez régulariser, vous voulez régulariser les, les clandestins qui se maintiennent irrégulièrement en France. Absolument. pas. Ne mentez pas. sur la circulaire euh... Valls, M. Valls vous a soutenu lors mais de la présidentielle, nous l'abrogerons. Non, non Arrêtez. Arrêtez. Voulons absolument pas. Nous ne Arrêtez. voulons pas régulariser les étrangers qui sont maintenus clandestinement sur le territoire de la République. Merci. J'aimerais qu'on puisse écouter. Dans quelques instants. Fait, euh, très rapidement. D'accord. Désolé. Je vais juste preuve, une corriger thématique. une chose. Hein, juste euh, une réponse. On veut ce plus bout. expulser plus rapidement encore ceux qui émettent des troubles à l'ordre public, et on veut que les ordres de reconduite à la frontière soient euh, exécutés beaucoup plus rapidement. On y travaille. C'est déjà réduit de moitié. Ça va continuer. C'est un engagement du président de la République sur la le sujet débat, de l'Europe. Bon, hein. Je crois que là, euh, on, on est tranquille. vraiment là Vous aussi faites. dans une, une vision complètement différente. Vous parlez de mon passé, monsieur. Moi, ça fait huit ans que je travaille en entreprise, dans une grande entreprise publique, euh, que j'ai quitté euh, le, le travail que je faisais euh, pour la mairie de Lille et euh, je n'ai jamais regretté ce choix parce que j'estime que les systèmes politiques anciens, contrairement à la majorité présidentielle aujourd'hui, ont entretenu effectivement la pauvreté dans les quartiers et n'ont pas résolu les problèmes comme celui, par exemple, de la montée de l'islam radical ou du non-respect de la laïcité. Donc on pourrait se, se retrouver là-dessus. Sur l'Europe. Pour cela, en il faudra revanche, voter les Républicains, s'il vous plaît. Sur il vous plaît, il vous plaît, nous en reste revanche, encore très peu de temps sur l'Europe, le si euh, euh, moi thématique. je défends des valeurs européennes contrairement à Nups, moi je considère que l'Europe nous a permis euh, d'avoir euh, les vaccins pour les Français, d'avoir euh, une recherche un qui exemple, se développe, d'avoir une collaboration, nous, une solidarité européenne face à la guerre en Ukraine. Je pense que le modèle que défend aujourd'hui Nups est un modèle qui est rétrograde, qui met la France en danger, mm -hmm. qui met la France aussi en danger de trouver tous les investisseurs qui vont partir de la France alors qu'on est en train de la réindustrialiser fortement après cette crise sanitaire donc moi je suis euh, foncièrement européenne comme l'est Emmanuel Macron et là-dessus on a une différence très forte. Bien noté. Il nous reste euh, huit petites minutes ça passe très vite voudrais dire que les thématiques sont importantes et concernantes hein, pour euh, les électeurs nous avions une question directe normalement à poser nous n'aurons malheureusement pas le temps de la poser nous allons directement euh, partir sur la troisième thématique qui est importante des services publics à l'agonie c'est la question qu'on qu va pouvoir bien sûr vous poser. Des services publics sont-ils à l'agonie Quelles mesures justement pour que les services publics se maintiennent euh, Question bien sûr à nos trois candidats. Vu le temps qui nous est imparti, je vous propose surtout de donner chacun d'entre vous vos propositions pour sauver le service public. Euh, Hugo Bernalicis, c'est à vous. Et bien, Il faut des moyens conséquents. Il faut embaucher un million de fonctionnaires dans les trois fonctions publiques, territoriales, hospitalières et d'État, pour revenir à un niveau de qualité de service public qui fasse en sorte que les droits... Pour les citoyennes et les citoyens soient effectifs parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de droits dans nos textes mais pour l'application il n'y a plus personne il y a eu un rapport qui est sorti la semaine dernière par la cour des comptes qui pointait du doigt les grandes difficultés dans lesquelles se trouvent les préfectures et les sous préfectures alors même que c'était un engagement d'Emmanuel Macron après le grand débat sur les gilets jaunes je vais renforcer tout ça etc je vais arrêter les suppressions d'emplois que nenni ils en ont d'ailleurs moins supprimé que ce qu'ils avaient prévu. Mais même en faisant ça, c'est le recours en fait aux vacataires, aux services civiques, à tout un tas de contrats précaires, parce que le boulot, en fait, il doit être fait. Il doit être fait. Et c'est là la grande difficulté dans laquelle on se trouve. Et puis, quand j'ai dit les trois versants, parce que hier j'étais sur la, la manifestation au centre hospitalier régional universitaire, ici à Lille, avec les soignants, les hospitaliers, les personnels de, de, de, de l'hôpital, qui tirent la langue. Et ils alertent pas depuis le Covid. Déjà avant, chaque année, il y a des grèves dans les services des urgences. Aujourd'hui, on déclenche des plans blancs du tout du fait du Covid mais parce qu'il n'y a plus de personnel parce qu'ils sont en grande souffrance. Il y a des fermetures administratives de lits parce qu'il manque des personnels à l'hôpital public. Alors moi quand je me rappelle des mots d'Olivier de Véran quand on dénonçait ça dans l'hémicycle qui nous expliquait qu'on racontait n'importe quoi, que c'est pas vrai, que tout allait bien dans l'hôpital, que d'ailleurs ils n'avaient jamais fait autant de dépenses que sous ce quinquennat pour l'hôpital public, qu'il y avait le Ségur etc, à des années-lumière finalement des réalités concrètes. Et les besoins sont comme ça criants dans tous les domaines. On a parlé de la justice, on a on a parlé de la police, on n'a euh, pas parlé par contre des transports par exemple où là il y a un grand plan qui devrait être fait parce que cette relance dans les services publics, elle doit servir à un objectif, celui de la bifurcation écologique. On est euh, dans une course contre la montre. Le GIEC nous a dit si dans trois ans vous ne faites pas les efforts drastiques, c'est terminé. Et donc il y a moyen comme ça de faire en sorte qu'on y mette des moyens avec un objectif politique de sorte à ce que les droits soient respectés euh, dans notre pays. Gouverneur merci beaucoup. Vous avez chacun 2 minutes 30. Donc vous les avez eus, c'est fait. Euh, Aminel Bailly, euh, vous avez donc 2 minutes 30 pour donner vos propositions pour sauver nos services publics. Sauver nos services publics, c'est d'abord euh, rétablir les moyens de l'État après euh, cinq années de cassure sociale sous Emmanuel Macron. Et puis, euh, bien évidemment, des propositions euh, démagogiques que nous venons d'entendre de la part de l'extrême-gauche. Un million de fonctionnaires. Là, encore une fois, euh, on prend toujours le problème à l'envers. La question, c'est, est-ce que nous pouvons euh, aller emprunter tous les jours sur les marchés euh, à cinq ans ou à dix ans pour payer les salaires des fonctionnaires Non. Et par définition, augmenter ça les impôts. ça Eh bien, euh, pour répondre à cette question, si nous Voulons justement euh, dépenser euh, moins, il faut revoir aujourd'hui un certain nombre d'effectifs dans la fonction publique. Non, non pas casser le service public, mais bien revoir à, à l'aune de à, à de, de, de, à, à des services numériques, à l'aune de la digitalisation, là où on peut justement faire un certain nombre d'économies et là où il faut renforcer le service public. Renforcer le service public Alors, à l'hôpital avec un que plan vous un de. Vous avez proposé recrutement de 25 000, de 25 000 soignants. soignants 25 000 soignants à l'hôpital euh, parce que. Nous avons assisté à, à 20% de fermeture des lits en 5 ans sous M. Macron et ce n'est absolument pas acceptable. J'étais hier euh, à une réunion avec euh, les partenaires sociaux et avec le personnel de l'hôpital de Roubaix. Et euh, j'ai moi-même travaillé à l'hôpital de Roubaix pendant la crise Covid-19. J'ai assisté à la formidable mobilisation euh, des soignants. Et les soignants nous demandent plus de moyens, plus de moyens humains, plus d'infirmiers, plus d'aides-soignants, plus, plus de personnel administratif, plus de personnel technique. Et à ces soignants, nous devons être au rendez-vous nous devons être présents, nous devons répondre présents à ce rendez-vous historique. C'est plus de moyens pour nos soignants. C'est évidemment plus de moyens pour la justice. 15 000 recrutements dans la justice, des magistrats, des greffiers, des auxiliaires de justice, et c'est enfin permettre à chacun euh, de s'engager pour le service public. Vous travaillez dans le privé, Vraiment, vous avez des secondaire. compétences pour le service public. Eh bien, il faut aussi euh, permettre à chacun de s'engager à travers un contrat d'État pour euh, travailler au service du au, au service, enfin au sein du service public, susciter de nouvelles carrières, susciter et de nouvelles vocations, moi, je suis euh, du public. Mais le problème, c'est que euh, bon. on a des petits contrats dans le service public. On l'a bien compris. Et notamment, oui. revoir on la question la du des contrats et la question de la rémunération. C'est noté. Emmanuel, Amine Bay, merci beaucoup pour vos propositions. Je ai l'aspect vous, c'est à vous et vous avez également 2 minutes 30 pour donner vos propositions sur euh, eh bien, nos services publics qui sont, c'est vrai, aujourd'hui, euh, à l'agonie. Peut-être d'abord rappeler que en 2017, quand Emmanuel Macron a été élu, quand le nouvel gouvernement a été euh, formé, on avait effectivement des services publics qui étaient déjà au bord du gouffre, dans le domaine de la santé, dans le domaine des EHPAD, dans le domaine de la justice et ou de la police. Et il y avait un travail exceptionnel à entreprendre rapidement, dont on a vu déjà les premiers effets que j'ai évoqués déjà dans ce débat, que ce soit sur les effectifs, justice, police. Et Macron, il était santé, pas dans le gouvernement précédent, s'il vous plaît. Ou, plaît ou, sur les, euh, ou sur les augmentations de salaire, qui sont d'ailleurs reconnues par certains. Elles sont reconnues, elles ont eu lieu. 180 euros pour les soignants, 100 euros pour les enseignants. Je pourrais en citer d'autres, mais ce n'est pas encore suffisant. Puisque vous l'avez dit, euh, on a des services publics euh, où les personnes ont été au front dans tous les domaines, pas que la santé. Et ils ont été exemplaires pendant la gestion de cette crise. Ils ont besoin à la fois d'entendre une valorisation de leur salaire. Et c'est l'engagement qu'a pris Stanislas Guérini euh, de, euh, du dégel du point d'indice qui est en train d'être travaillé, dont le montant est en train d'être négocié pour l'ensemble des fonctions publiques, ça sera historique, ça n'a jamais été fait et donc ça va être annoncé là très très vite, dans les deux mois qui viennent. Ça sera un des premiers euh, travaux parlementaires que nous aurons à faire. Et puis le deuxième sujet qui est très important, c'est la qualité de vie au travail. C'est l'accompagnement de ces salariés justement sur la non-précarisation, sur la mobilité. Par exemple, d'installer aussi des crèches ou des solutions pour les courses, pour les personnes qui travaillent de nuit dans les hôpitaux, pour avoir des conditions euh, pour les locaux qui soient rénovés pour toutes ces personnes qui travaillent dans le secteur publics. Et ça, ça passe par des investissements pour rénover nos hôpitaux, nos maisons de retraite qui sont programmés aujourd'hui. Depuis cinq ans, il y a tout un travail, vous le savez, pour rénover un hôpital. Ça ne se fait pas en un an, ça se fait en plusieurs années. Euh, on voit tout doucement les résultats. Moi, j'étais à euh, la Fédération hospitalière de France et tous les, les soignants euh, euh, il y a quelques jours. Eh bien, Les efforts sont reconnus, les premiers résultats arrivent et on sait que le plan d'urgence qui est euh, mis en place par Elisabeth Borne pour justement les urgences à l'hôpital, va avoir des mesures très concrètes pour l'été dès maintenant. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour ce débat très riche. Euh, merci donc à Villette Spilbou, je rappelle que vous êtes la candidate pour la majorité présidentielle à la 9e circonscription du merci. Nord. Hugo Bernalicis, merci beaucoup également de répondre à notre invitation. Candidat oui. NUP pour la 2e circonscription du Nord. Merci également à merci. Amine Elbailly, candidat pour les Républicains à la 8e circonscription du Nord. Merci également à Mathieu Delcroix. Jean Journaliste à La Voix du Nord. Retrouvez bien sûr l'intégralité de ces meilleurs moments et de ce débat sur notre site weo.fr mais aussi sur le site de La Nord.fr. sur La Voix du Nord, vous pourrez retrouver aussi tous les enjeux de ces législatives pour notre région des Hauts-de-France. N'oubliez pas également le premier tour Allez voter, ça sera ce dimanche le 12 juin, ça peut servir. D'ailleurs, il y aura une soirée spéciale pour ces élections législatives sur votre télécotienne régionale. Ce sera donc ce dimanche à partir de 19h30, animé par Jean-Michel Aubry. Merci à toutes et tous. Merci. Merci. Merci. Merci.